bonsoir je viens faire le topo de la journée donc ça s'est bien passé j'ai eu énormément de maux de crâne surtout des céphalées de tension chose que je n'avais plus eue depuis quelques temps parce que je croyais que ça venait d'un autre médicament j'ai eu du mal à gérer ces céphalées de tension euh, pourtant je suis remplie d'astuces et, euh, mais ça me prenait tellement euh, d'énergie que j'arrivais pas à réfléchir aux solutions qui, qui étaient à m'apporter. Euh, mais j'ai pu euh, prendre un afalgant euh, et mes maux de crâne sont passés. J'ai pris un bain aux huiles essentielles aussi avec euh, du romarin à camphre. Euh, C'est une autre astuce euh, qu'il y a dans ma boîte à outils et donc les maux de crâne sont passés euh, cet après-midi je suis sortie avec mon mari il faut savoir que je suis phobique sociale aussi et que euh, lutter contre les phobies sociales hors médication euh, c'était un peu difficile il y avait beaucoup de beaucoup stimuli autour de moi qui ont fait que euh, je perdais un petit peu les pédales euh, j'ai aussi un peu décroché euh, par moments dans la journée euh, notamment à cause de la fatigue et parce que j'ai eu trop de stimuli quand je suis sortie. On a fait quand même trois magasins, donc euh, il y avait quand même pas mal de monde. Euh, par contre, par rapport à mon empathie, j'ai moins pris des gens. Et ça, à mon avis, c'est parce que j'ai utilisé le costus indien ce matin, avec un verset coranique, qui a permis que je sois moins touchée par euh, l'entourage des personnes énergétiquement parlant, j'ai été moins touchée aussi donc ça, ça va, j'ai moins absorbé euh, puis on est rentré et comme je suis levée depuis 6 heures du matin euh, je me suis reposée tout l'après-midi euh, j'ai fait l'une ou l'autre pour faire avancer mes projets euh, dans le calme, dans le respect euh, maintenant je suis consciente qu'il y a des choses à changer dans mon comportement dans ma manière de penser aussi, euh, mais le problème c'est qu'avec les médicaments, j'ai l'impression que les pensées sont un peu éteintes comme ça, qu'elles sont en sourdine, et donc c'est pas facile de les repérer à chaque fois. Et donc là, euh, aujourd'hui, j'ai utilisé une technique de développement personnel pour justement euh, me rebooster au niveau des pensées, euh, ça a donné ses fruits, donc euh, j'étais un peu plus positive qu'avant. Que, qu Et puis est arrivée l'heure de manger, donc euh, j'ai cuisiné un bon petit repas. J'ai mangé. Euh, L'estomac serré parce que euh, rien ne rien ne rentre. Euh, j'ai difficile à manger. Euh, mais je me suis forcée quand même et donc euh, c'était très bon <rire> c'était un plat mexicain donc euh, franchement voilà euh, et sinon ici la soirée commence euh, j'ai pris un deuxième bain pour euh, me détendre mais je pense que je l'ai déjà dit j'ai un peu l'esprit les, les, perturbé je viens de prendre mes médicaments enfin oxydétique surtout euh, mais sinon pour une première journée je suis assez satisfaite donc euh, ça va. J'ai eu l'impression d'avoir euh, une décorporation à certains moments euh, donc ça me met la puce à l'oreille dans le sens où il va falloir que je cherche mon esprit par rapport à cette décorporation. Euh, voilà ce que je peux en dire. Euh, maintenant mon esprit est beaucoup plus calme par rapport à sa décorporation et a l'air de comprendre qu'il ne peut pas se décorporer comme il en a envie. Il euh, faut savoir que moi je parle beaucoup à mon corps, je parle beaucoup à mon cœur, je parle beaucoup à ma tête euh, et parfois je leur donne des indications qui seraient bonnes de savoir pour un meilleur équilibre euh, général. Euh, d'ailleurs il y a un livre qui m'a fortement intéressée c'est « Devenir supraconscient » de Joe Dispenza que j'ai acheté que j'aimerais commencer à lire mais j'ai d'autres lectures en cours euh, donc j'ai m'attelé à ça et alors euh, j'ai une amie qui m'a partagé un livre euh, sur le sevrage des neuroleptiques, des anxiolytiques, etc. etc. donc euh, dès que j'ai un moment, j'achète ce livre-là je le lis et euh, je ferai en sorte de respecter au mieux les indications qui sont données. Maintenant, mon psychiatre m'a dit qu'avec un Invega 3 mg, ce n'était pas la peine euh, de tergiverser 3000 ans euh, parce que justement, c'est un médicament qu'on peut arrêter comme ça du jour au lendemain. Euh, donc voilà. Maintenant, par rapport à mon projet de faire une fenêtre thérapeutique, c'est bien, euh, mais quand je pense à l'avenir, j'ai franchement pas envie de reprendre mon neuroleptique. Donc je suis encore en train de tâtonner, est-ce que je l'arrête complètement ou est-ce que je fais une venue thérapeutique, je ne sais pas encore exactement. Mais quoi qu'il en soit, les aventures continuent et j'espère que vous continuerez à me suivre, que vous serez de plus en plus nombreux à me suivre et à me soutenir parce que euh, j'ai énormément besoin de soutien pour euh, ce projet-là. Il s'agit de ma santé. Il s'agit de mon travail, euh, il s'agit de me remettre sur le chemin du travail. Et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises à des amis, euh, j'ai besoin de travailler pour l'instant, ne fût-ce que pour avoir un cadre. Mais comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, travailler avec des neuroleptiques qui s'édatent du matin jusqu'au soir, c'est juste pas possible. Quoi. Euh, donc voilà, j'espère que vous me soutiendrez là-dedans. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Sinon, euh, je remercie ceux qui me suivent, euh, ceux qui me soutiennent, mon entourage. Euh, voilà, voilà, voilà, voilà. Un peu tout ça. Je ne la fais pas longue. Je suis un peu fatiguée. C'était juste pour vous raconter un peu la première journée. Donc, pour, le, pour une première journée, je suis assez su satisfaite. Donc, voilà. Je vous laisse ici. À bientôt.